Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit plan with me, un petit peu euh, rapide euh, J'avais pas fait la semaine dernière me semble Donc ça c'était il y a deux semaines euh, Tout avait été reporté, ça c'était la semaine dernière avec euh, les repas de famille de Pâques euh, Puisque là, je, suis en, je suis encore un peu en retard, on est lundi, on n'est pas dimanche Hop, normalement tout est fait bah, sauf le plan with me, euh, de cette semaine Normalement j'ai encore... Euh, repas de famille et tout ça euh, mais pas voilà, la super forme donc on verra euh, si je suis un petit peu en meilleur euh, en meilleur état alors ce que je vais faire c'est que j'ai trouvé des bouquins qui m'intéressent pour bosser je faisais des formations euh, en vidéo et en fait c'est beaucoup trop fatigant pour moi mais euh, une copine m'a conseillé des, des bouquins sur cette thématique et euh, je, je vais justement euh, en profiter pour euh, travailler d'une manière qui me convient beaucoup mieux, c'est-à-dire avec des supports écrits. Euh, parce que pour moi, les supports visuels et audio, c'est pas bon du tout. Là, j'ai des rendez-vous euh, dans la journée qui vont euh, quand même relativement être assez fatigants. Donc, je ne me programme pas de travail. Ce que je vais faire, c'est me programmer du travail. Euh, là je mets avec juste un, un petit autocollant les matins. Donc notamment le jeudi et le vendredi matin. L'après-midi ce sera ce sera repos parce que parce que. Voilà. Euh, ce que j'aurais bien voulu faire, donc là on est lundi. J'aurais bien intégré un autre temps de travail. Euh, mais voilà, je suis encore un peu malade. On va essayer de ne pas trop exagérer, pour l'instant je n'ai rien de prévu officiellement, euh, samedi mais dimanche il est possible que ça change, voilà, donc on va mettre ça, euh, j'ai remonté le rameur de la cave, alors ça c'est la super nouvelle, parce que du coup, on a fait une séance kiné euh, où j'ai demandé euh, spécifiquement à mon kiné de vérifier euh, ma posture, tous les gestes, etc. pour euh, ne pas risquer de me blesser, pour euh, bien faire les choses. Et on a revu, on a vu ensemble un programme qui, euh, qui pourra être bon. Euh, bon, j'ai ai décidé d'en faire un peu plus, mais bon, ça c'est moi après, toujours... Donc là je vais me mettre, euh, c'est un, un petit bonhomme qui court, mais euh, la course pour moi c'est foutu. Mais euh, ça symbolise un peu le sport, j'aime bien mettre les couleurs des jours, c'est absolument pas nécessaire. Euh, c'est pour ça aussi qu'il est, qu est plus pratique que d'acheter des planches comme ça, c'est des planches euh, toutes simples en, en noir et blanc, euh, puisque ça correspond forcément, enfin il n'y a pas de, de souci. Mais là, j'ai envie de faire ça comme ça. Ça, C'est le premier jour. le premier. La, la, la... C'est la deuxième semaine. C'est la première semaine complète. Et c'est vrai que j'ai en... envie de, de stimuler l'envie. Voilà, c'est tout à fait ça. J'ai envie de stimuler l'envie euh, avec euh, avec de la couleur. Je reprends mes développements d'habitude. Euh, donc créa, mouvement, euh, euh, tout ce qui est respiration, méditation. Hop. Normalement, si vous pouvez éviter d'en avoir trop, là, j'ai vraiment rempli les quatre. mais euh... Et puis, euh... pas somnifère. Là, j'ai repris, j'étais malade et pas bien, fatiguée, j'ai repris la semaine dernière. Donc, je vais réarrêter ça. Donc, ça va être une semaine, mine de rien, euh... avec tout ça, qui, qui risque d'être encore un petit peu euh... un petit peu fatigante quand on modifie des choses, euh... quand on essaye de mettre en place euh, des nouveaux rythmes ou... Euh qu'il y a des changements, en fait, tout simplement. Le changement, ben, ça implique un, un, un traitement euh, par le cerveau et forcément, c'est potentiellement fatigant. Donc, quand on a déjà des problèmes de, de grosse fatigue chronique, euh, d'épuisement à la base, faut faire attention à bien ménager des, des, des, des plages de repos suffisantes, des temps de récupération, euh, que ce soit pour des exercices physiques ou intellectuels. Et puis des moments de libre, euh, les moments de libre qui vont servir euh, à se détendre, à glander, à rien faire. Euh, vraiment le, laisser le cerveau euh, patiner dans son coin, euh, faire ce qu'il a à faire tout seul, c'est un excellent outil de, de gestion du stress, puisque là, notre, euh, c'est vraiment un moment où notre cerveau va avoir tendance à aller rechercher les événements stressants pour les liquider. Donc euh, un super truc quoi. Euh, qu'est ce qu'on va se mettre un petit truc un peu euh, peut-être un petit peu de self-care euh, un joli truc pour s'encourager sur la semaine euh... oh oui ça j'aime bien sois gentil avec toi aujourd'hui une semaine où je m'en demandais beaucoup Là, ce que vous pouvez faire dans ces espaces-là, c'est vous noter un, un mot d'encouragement, un, une citation qui vous parle pour la semaine, euh, vous rappelez vos objectifs principaux, euh, genre euh, « je me remets au sport »,« je prends soin de moi euh, »,« courage, euh, c'est la dernière ligne pour les révisions euh, », Voilà, vous mettre un petit mot gentil pour vous, une citation qui vous inspire, qui vous plaît, euh, les objectifs principaux. L'idée, voilà. c'est que cette case, elle est un peu libre. Vous pouvez faire un dessin aussi à la place. Hein. C'est euh, quelque chose qui est vraiment prévu pour ça. Et puis, euh, n'oubliez pas de remplir vos bons moments de la semaine euh, et les trucs qui vous ont fait du bien. C'est un exercice de gratitude qui permet euh, euh, d'être mieux, de se sentir euh, plus heureux. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous en espérant qu'elle euh, qu sera aussi agréable que possible. Bye